99 100 Voilà j'ai fait 100 picks axe Chérie tu peux me donner Lily s'il te plaît S'il te plaît Chérie je peux avoir Lily oh, C'est bien beau que tu, Je sais que tu veux regarder tu peux garder Lily Mais bon euh, Ah merci Vas-y tu peux me la donner s'il te plaît ah, merci, c'est gentil. Viens, ma petite Lily. Bon. Viens, Lily. Tu veux faire le tour de la maison Regarde. Là, on a qui On a papa. T'as vu C'est papa. Regarde, c'est papa. Regarde. C'est papa, ça la regarde, on a qui On a Luna et on a Lucas. T'as vu Et là, on a Lena. T'as vu, mon bébé <rire> C'est... C'est cool, quand même, hein, mais bon. <rire> J'ai quand même bien souffert. Hein. Parce que là, euh, je vais pas te mentir, mais... C'est un petit peu compliqué quand même de gérer 5 bébés. Euh, mais franchement, c'est amusant. C'est cool, c'est sympathique. Euh... C'est génial. Donc... Euh... Euh, donc euh... C'est incroyable en vrai, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ça. Tu hein. te rends compte. Bon, après, c'est... Oui, cinq bébés qui naissent, on dit chérie. Pas qui naissent en même temps. Qui naissent. Ça se voit, ça se voit euh, que tu n'as pas été beaucoup à l'école. C'est... C'est quand même incroyable ça hein. mais j'espère que les tes enfants ne feront pas ça hein. parce que là tu me déçois chérie hein. c'est pas cool donc euh... oui pourquoi je, pourquoi tu as arrêté l'école à 14 ans ça c'est une très bonne question alors mon bébé, Lily, oh, tu t'endors Allez, viens dans mes bras. On va aller te coucher, d'accord Allez. Petit bébé. Pardon, je te remets. Voilà. Allez. Ah, oh, j'entends que ça pleure, c'est qui qui pleure Pas bah, Lucas, faut pas pleurer et toi tu gères personne hein. Je sais. Euh, je suis en train de tout gérer là. Ça va aller mon petit Lucas. Ouais, oups. Allez, prends ta fille. Mais bon, c'est trop mignon. Je vais essayer de le coucher. C'est bon, il dort. Je vais aller poser en haut. Ouais, c'est bien, petit loup. Voilà, il dort. Ok, c'est bon, il dort. Je, la... euh, je vais prendre la Je vais prendre l'ouna que j'ai pas pris depuis tout à l'heure. Ça va, tu t'en sors T'as besoin d'aide Parce que euh, là, tu fais rien. Ouais, non, c'est bon, mais... Euh... Tu m'expliques pourquoi tu fais rien Depuis tout à l'heure Ouais, bah... Y'a quoi, bah oh. C'est-à-dire, bah oh, ouais, bon, c'est bon, je t'écoute plus, toi. L'ambassadeur, Tu l'as fait pas dormir C'est lors de la sieste C'est bon, donne-la-moi. Moi, Moi j'en ai marre. Tu fais rien depuis tout à l'heure. Un hein, Maxence. Chou, petit bébé. Coucou Luna. Euh Luna. Coucou Lina. Ça va, mon bébé? Oui. Mais toi, t'es sale, toi. Pourquoi t'es sale? Comment est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es toute sale? Viens, on va te laver. C'est bien. Yeah. C'est bien, mon cas. Il faut que j'ai pas, on n'avait pas de bain, on avait pas de bain et bon, <rire> non, ça non, je comprends pas trop. Je vais recouvrir la piscine. Oh, mais j'ai le bébé. Bon, bah, je vais là. Je vais un petit peu m'en occuper. C'est tout, mon bébé. Oh, oh là-bas, ça pleure. As tu vas prendre la place de la personne qui pleure Oh, c'est Lily oh, mon bébé Allez, viens, Lily. Voilà, je vais reposer ta soeur. Allez, ma petite Lily. Hop Viens, Lily. Tu veux regarder la télé Oui. Oui, mon bébé. Ouh <rire> T'as faim Est-ce que tu as faim mon coeur Bon Maxence, là tu te moques un petit peu de moi je fais rien depuis tout à l'heure Ah Je sais. Non, tu te moques de moi très clairement. On est d'accord Tu te moques de moi ah, Bon. Luna, elle avait... Je ne sais quoi. Hop hop viens Luna On va aller te changer tu as fait plein de jolies choses Dans ton pantalon Allez hop Hop hop hop Et voilà C'est bien mon grand Enfin ma grande <rire> On a juste changé ça parce que j'avais plus de rose D'accord Vas-y je vais te reposer Voilà. Bon, Désolée, j'avais plus de rose. Hein. Bon, c'est pas grave. Hein, Luna, tu aimes le tu aimes le bleu, mais t'aimes pas trop le rose. <rire> Mes enfants. Attends, il me manque un. Il est où, le dernier Là, j'en ai quatre. Ouais, bah, il, il m'en manque un. Je rêve pas. Il me manque un enfant. Et eh, Tu l'as mis où, Maxence où tu vas et hey Maxence, je, je crois que je me fâchais. Je pense me, fra... me, me, me fâcher très fort parce que là on a les trois filles. Attends, non, en fait, c'est bon. Non, j'ai cru qu'il m'en manquait un, mais non, c'est bon. T'inquiète pas. Euh, je vérifie quand même, mais. Mais c'est pas normal, normalement. Ah ouais, si, c'est bon. J'ai cru que j'avais accouché de 4 enfants. Non, c'est bon. Bah, de 5 enfants. Mais non, je les ai tous. Bah ouais, parce que là, il y a Lucas. Lucas et Lily. Et là... On a Lena et Luna. Euh, tu prépares à manger s'il te plaît. Moi je vais faire des jump jacks. des zac. Euh, Oh là là, des jumping jack. S'il te plaît. Parce que là, euh, je pense que j'ai l'air d'être sérieuse. Ah, tu me fais à manger, s'il te plaît. Non, en plus tu dis non. Bah va te poser devant le canapé, tu vas voir. Oh, pire c'est qu'il le. Je vais vraiment péter un câble, tu sais. Là, es vraiment. En je suis en train de me fâcher. Je te mets ta série, mais fais gaffe aux enfants. Je te préviens. Si tu fais regarder ça aux enfants, je, te... je me fâche très fort. Mais n'importe quoi, Maxence. Hein. Alors. Il faut que je prépare les biberons. Check. Et le repas. Et c'est. Uh, check avec le dessert. Alors, moi, je vais manger après. Chérie, à table. Je vais faire manger les petits après de ta faute. Parce que là, c'est ça devient du n'importe quoi. Mais va manger Mais qu'est-ce qu'il te prend On va commencer euh, par toi, Léna. Léna. Voilà. Tiens, Lina. Bois ma pichonne. Tiens, bois ma puce. C'est bon le lait, hein. Mmm. Miau, miau, <rire> Voilà. Elle est bien. Je vais aller prendre ta soeur. Toi, tu vas pouvoir aller euh, jouer dans le parc. Hop. Allez, viens Luna. faudra qu'on aille rechercher des... des couches et des serviettes pour le bain et tout. Parce que là, on a, on n'a plus rien. Tiens, ma pute. Parce que regarde, j'ai dû la mettre en bleu. Allez, bois mon cœur. C'est pas quoi Non, c'est pas Lucas. C'est Luna c'est Luna ouais ouais Luna c'est ça c'est juste que j'ai plus de j'ai plus de couches et du coup j'ai dû en mettre une bleue c'est quand même pas difficile à comprendre faudra tous les mettre dans la voiture après en plus ça va être chaud tout euh, que j'ai pas vraiment de voiture euh... bon alors Lily mais tu pleures beaucoup tu veux beaucoup maman toi bah oui, c'est meilleur quand c'est avec maman. Hein? <rire> c'est meilleur hein maman. Maman elle est meilleure. Hein? Bah ouais. Bah oui, hein? <rire> Bah oui, hein? <rire> Non, c'est pas Lena. Là, c'est Lily. Oui, Lily. Vas-y, bois, mon cœur. C'est bien mon lapin. J'ai bien de boire, hein <rire> Hop Je vais.. Après, je vais prendre la voiture. Je vais te mettre... Euh... Je sais pas où la mettre, moi. T'as fini Tiens, prends-la. Je te la donne. Mais c'est ma fille, attention. <rire> Allez, Lucas. Oui, mais je t'entends pleurer. Bon alors, mon cœur. Allez, viens là. On va aller manger. Oui. Ouais, je t'ai laissé tout seul, Lucas, c'est vrai. Excuse-moi. C'est juste que je dois nourrir tes sœurs en première. Hein. Bah oui, c'est les sœurs d'abord. Et après, c'est le frère. <rire> mmh, c'est bon, mon cas <rire> Mais oui. Hum. Mmh. Miam, miam, miam, oh Je vois pas ce que je te je vois pas ce que je fais miam miam, miam. <rire> Oh, arrête de dire n'importe quoi, je nourris pas encore. Luna, je nourris Lucas. Oui, oh. Allez, viens, Lucas, je vais te mettre dans la voiture. On va aller acheter des couches. Puis après, j'irai vous faire dormir, parce que là, ça va pas. Il faut que je trouve euh, une grosse voiture, par contre, moi. Parce que j'ai pas... Je sais pas où trouver ça. Parce que là, on est 6 dans la maison. Est-ce que ça, c'est 4 personnes Ça, mais je vais pas me faire monter mes enfants derrière. Je vais pas m'acheter un bus. Bah, je crois que j'ai pas le choix. À moins que ça, ça peut peut-être... Le faire, je vais voir. Je vais m'asseoir là. Non, d'accord. Je vais essayer de refaire spawner quelque chose. J'ai de refaire. Euh... Remettre quelque chose parce que là, ça va pas. J'ai pas de. Peut-être ça? 1, 2, 3, 4, nickel. Allez, je te pose. Allez, Maxence. Dépêche-toi. Ouais, vas pose les enfants dans le... Nickel. Bah, euh, monte dans la voiture. Je vais aller chercher les filles parce que toi, tu vas me faire une catastrophe. Et je conduis. Parce que toi, euh, je sais pas, t'as pas l'air de rouler trop en ce moment. <rire> Ça va. En plus, il me laisse le truc ouvert. Allez, viens, Luna. J'arrive, Lena. Je sais, je te laisse toute seule à la maison. Et il m'a il même pas éteint les lumières, je te jure, cet homme. Le portail. Oh, mais qu'est-ce que je vais m'énerver. Viens, ma pitchoun. Allez, Léna. Tu montes dans la voiture. Papa, il est là, donc ne t'inquiète pas. Allez, on va éteindre toutes les lumières. Hop. La télé est allumée. Toujours la télé est allumée On éteint tout On est vraiment tout Hop là Ici c'est la même chose Hop C'est chiant les lumières quand t'as une grosse maison là Il reste plus que tout en bas Je pars Et je ferme la porte tu restes là avec les enfants je vais tout acheter En même temps, je vais prendre le lait pour les enfants parce que j'ai pas, j'en ai plus. Il faut euh, des, des pommes, des courgettes et des bananes, c'est important. Des glaces parce que je sais que il euh, y a des gamelles à glace à la maison, enfin, il y a une gamelle à glace. Les doritos, bah, si on reçoit des invités ce week-end, on peut en prendre. Le coca aussi. Ça dépend ce qu'on prévoit. Le jus de fruits pour les enfants au cas où. Voilà, je pense que ça devrait aller. On va peut-être prendre de la pizza aussi pour euh, le soir si on fait si on invite des gens. Et bien évidemment, les couches. Parce que là, j'en peux plus. Il me faut des bleus et des, et des roses. Voilà, j'ai tout acheté. Alors, ma carte bancaire. Oui madame, j'ai ma carte sur moi, ne vous inquiétez pas Je vous donne tout ça Voilà, merci Passez <rire> une bonne journée, au revoir Allez, on y va Normalement, ça devrait aller Allez, hop Je mets ça dans le coffre avec les enfants Vous jouez pas avec C'est pas un jeu Hop, je conduis mal là elle est revenue dans notre maison c'est à dire avenue bookhaven marche rien immédiat Ouais, j'étais mal gagné légèrement par là comme ça, et voilà. Oh, je suis super bien carrée. Allez, on ferme tout ça, on allume les lumières. Il faut faire descendre tous les enfants un par un. Oh là là là là. Oh Oula, ça va? Allez, viens, Lily. Oh, oui, mon cœur. Ça fait peur le noir? T'as peur? Non, pleure pas, pleure pas. Attends, Tisha. Regarde. Hop. Voilà. Chut, ça va aller, mon gars. Faut pas pleurer. Et hey, tu m'aides pas, toi, Maxence Allez, viens, Luna. Bien, on va te changer. Euh, toi, juste après. Euh... Je dois récupérer tout le monde en bas. Parce que ton père ne m'aide pas. Et après, j'irai m'occuper de toi. Allez. À toi, Léna. Alors. Toi, Léna, je vais te mettre là. Et Lucas Hé <rire> hé Toi, t'es toujours en pleine forme et toi, c'est pas possible de ça Je vais mettre les en le même temps Ah non Bah. Attends, mon coeur, est-ce que je dois remettre ta soeur Allez, viens Du coup. Toi, où tu vas aller Je pense pas te mettre là. Euh... Plutôt, bah, je vais te mettre là. Par contre, euh, f... j'ai éteint les lumières tout à l'heure, mon grand. Donc Voilà. Nickel. Je te rallume la lumière parce que je sais que tu perds du noir. Hop là. Voilà. Bon bah... Bonne nuit les enfants Allez Bon toi tu vas venir là, j'en ai marre